Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne des astres 10 c'est moi Zéna. Et voici les prévisions des Gémeaux pour la semaine du 25 au 31 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Le soleil est maintenant dans votre signe, cher Gémeaux, et va y rester jusqu'au 20 juin. Le soleil dans votre signe va vous offrir la vitalité et la motivation euh, pour vos nouveaux débuts. Le soleil dans votre signe va rendre votre confiance en vous très puissante, voire proche à l'orgueil. Vous deviendrez plus affirmative, plus assertive et plus généreux et loyal et aussi plus expressive. Votre dynamisme et votre énergie en profiteront aussi. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi, la lune sera dans le cancer, votre deuxième maison. Vous pourriez avoir tendance à prendre des décisions hâtives, sans bien y réfléchir, et cela pourrait concerner votre argent ou vos finances. Avec Vénus qui rétrograde dans votre signe, et ce n'est pas, euh, euh, ce n'est pas recommandé de tout. Il faut absolument prendre le temps nécessaire pour évaluer les choix et prendre votre décision en vous basant sur vos analyses. Mardi, vous auriez des sentiments contradictoires, des peurs ou des craintes enfouies refont surface et vous vous verrez inquiets ou perplexe, soit au niveau de vos relations, vos finances ou votre boulot. Soyez prudent et ne prenez pas des décisions hâtives et patientez, car cette journée est très délicate pour presque tout le monde, pour tous les signes. Mercredi et jeudi pour le Québec, mercredi, jeudi et vendredi AM pour l'Europe,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 Bien que c'est une fin de semaine, ce n'est pas le moment de se détendre en raison d'un sentiment troublant ou de, de l'anticipation de quelque chose de nouveau. Vous pouvez ressentir des explosions émotionnelles de la part des amis ou de votre famille qui nécessiteraient une patience et une sensibilité supplémentaires. Organisez-vous bien et restructurez bien vos réflexions.